Qui êtes-vous Je prends la parole puisque l'un des chapitres de ce livre est intitulé « La femme et l'avenir de l'homme ». Donc on va parler d'abord du passé, du présent et on parlera ensuite de l'avenir. Il est vrai qu'on s'est connus à la fac et que cette expérience est une expérience qu'on a réfléchie en commun et qu'on a bien évidemment réalisée en commun. Petite anecdote quand on était étudiants ensemble euh, moi j'avais dit je sais pas si je travaillerais avec ce mec là étonnamment l'avenir nous a rendu savants autrement et ça fait 50 ans que ça dure <rire> donc nous étions psychomotriciens d'abord psychothérapeutes d'enfants ensuite et les dix premières années de notre vie professionnelle ont tourné autour de la psychanalyse et entre autres autour de l'école freudienne de Paris de Lacan. C'est d'ailleurs en voulant participer à un séminaire de cette école que nous nous sommes retrouvés un soir dans une villa à saint maur les fossés où on nous a proposé non seulement un séminaire, mais de vivre avec des enfants autistes qui étaient des enfants de l'école de Bonneuil qui revenaient le soir, qui ne pouvaient pas rentrer chez eux le soir. Et donc, on a vécu un certain temps avec ces enfants. Je crois que ça a été un moment important puisque ce, ce moment nous a permis de tester notre capacité à partager avec des gens différents et ne pas trop craindre pour nos propres enfants puisqu'à l'époque nous en avions deux dont le dernier avait seulement 8 mois. Donc euh, c'était important de savoir si, si c'était du possible. Ah c'est vrai qu'il y avait du folklore, il y avait un aspect antipsychiatrique assez extraordinaire, ça allait de l'Iroquois avec toutes ses plumes euh, venant défendre les droits des, des Indiens à l'UNESCO euh, jusqu'à des enfants autistes revenant donc de, Fernand, de chez Fernand de Ligny dans les Cévennes, puisque quand même l'un des projets était que ces jeunes puissent aller faire des séjours dans les Cévennes chez Fernand de Ligny. Et donc, c'est en accompagnant ces enfants dans les Cévennes que nous avons rencontré Fernand Ligny. Et puis, au bout d'un certain temps, dans 1975, on s'est dit, pourquoi pas nous Et donc, euh, on est descendu en Aveyron, on a été étonné par l'Aveyron. Et donc, euh, on a créé ce premier lieu d'accueil pour enfants autistes et psychotiques. Le projet a été sous-tendu par une théorie, entre guillemets, qu'on avait mis sur pied, qu'on appelle maintenant les séjours de rupture séjour de rupture d'avec la mère pour voir les effets que pouvait produire la rupture justement pendant trois semaines euh, d'avec la mère de certains enfants autistes. Voilà pour le, les dix premières années de notre vie en Aveyron, nos enfants grandissant, à un moment ils nous ont dit euh, est-ce qu'on pourrait pas avoir des copains un peu plus causants que, que ceux avec qui on vit au quotidien. Entre qu il y a... temps il en est quand même arrivé une troisième, il est arrivé, une notre fille Céline. C'est vrai. Au milieu de tout le monde. Donc, tout ce petit groupe vivant pas mal, on a on s'est proposé de recevoir des, des cassos, puisqu'on dit on appelle ces gamins comme ça des cassos, bien que ce soit pas un mot très agréable à entendre. Euh, et nous nous sommes proposés de les recevoir comme on vivait avec les enfants autistes et psychotiques, c'est-à-dire vivre avec au quotidien, et vivre avec avec des animaux, puisqu'on en avait au départ, on avait un cheval, puis après deux, puis trois, etc. Euh, et c'est sûr que le, le rapport au cheval était l'un des, des facteurs importants de cette euh, nouvelle pratique, j'allais dire, de se vivre avec. Puis, euh, 30 ans après, il faut bien passer la main. Pourquoi ce livre 30 ans, ça se fête. Euh, ça fait effectivement maintenant 30 ans que cette expérience... Euh, dure et perdure, et qu'on essaie toujours de comprendre et d'apprendre et de connaître le mieux possible ce qu'est un adolescent, ce qui n'est pas évident. Moi je crois, que, je crois aussi que ça répond quand même à des demandes euh, bah de, de, de, de, de, de professionnels qui nous avaient sollicité, d'amis qui nous ont dit dommage de ne pas laisser trace d'une telle expérience, euh, 30 ans c'est quand même pas anodin. Donc euh, voilà. Donc c'est vrai que bah, ces ados, ils viennent euh, chez nous. On dit souvent que euh, quand ils arrivent, ils sont à côté de leur basket et quand ils repartent, ils sont droit dans leur bottes, Droit dans leur botte de cavalier, bien entendu. Je crois aussi que ce livre explique ce qu'est non pas un lieu d'accueil, de vie et d'accueil, comme on dit, mais une structure d'accueil et de formation. C'est peut-être légèrement différent et plus intéressant. C'est-à-dire que euh, c'est vraiment de structure dont il s'agit, de structurer les ados dans le langage, de les structurer dans le langage, dans l'espace, dans le temps. Et ça, ça me semble très très important. Alors, et, et je crois leur amener aussi des compétences qui pourront éventuellement euh, faire valoir euh, sur le terrain. C'est quand même important. Partir avec euh, un bagage Sachant que quand même, ils arrivent souvent sans bagage, au sens propre, au sens figuré. Partir avec euh, des valises pleines, c'est quand même pas mal pour démarrer dans la vie. Voilà, donc nous nous, nous proposons de vivre avec et d'essayer de comprendre qui ils sont, ou tout du moins d'être disponibles pour les accueillir et les écouter. Comment l'avez-vous conçu c'est un livre qui ne se lit pas de la première à la dernière page. C'est un livre qui est fait de petits chapitres, différents les uns des autres, qui peut se picorer. Euh, il y a certains chapitres qui sont un petit peu théoriques, d'autres qui sont pratiques, d'autres qui sont faits de souvenirs. Et j'allais dire, on espère que vous sentirez à travers ces chapitres et à travers ce, ce livre, toute l'empathie, pour ne pas dire tout l'amour qu'on porte à ces adolescents, parce que parfois, ça, c ils sont vraiment chiants. Mais euh, je crois que c'est important de, de sentir tout, le, tout ce qu'on peut leur apporter et tout ce, ce qu'ils nous apportent. Et l'intéressant dans tout ça, c'est qu'on est une famille, on est un clan, et ce n'est pas par hasard qu'on a un animal totémique qui s'appelle le cheval. Les talents d'écriture, je ne suis pas sûre que ce soit mes capacités premières. J'espère en avoir d'autres. Euh, donc, Patrick a écrit. J'ai cautionné, voire euh, euh, Encore, oui. réfuté certains, certains passages. Euh, voilà ma participation à moi, sachant que dans cette expérience, je pense qu'elle était concevable parce qu'on était deux. Et que ne, ne laisser la place qu'à un auteur, un jeu, sans dire nous, ça aurait été dommage. À qui s'adresse-t-il À toute personne interpellée par l'adolescence, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. Ou toute personne qui, qui est intéressée par euh, euh, un peu d'innovation. Donc... Euh, professionnels de l'enfance peut-être, mais tous les gens curieux, en fait. Oui, je crois que si on parle de, des professionnels, ils vont être interrogés par peut-être la non-technicité ou la relation éducative particulière que nous avons dans le vivre avec, qui est peut-être différente de certaines écoles ou certaines maisons d'enfants. Euh, chez nous, à la maison, il n'y a pas de macramé, il y a de la jouissance en deux mots, et c'est ce qui nous semble le plus important. Je reviens forcément sur l'empathie que nous pouvons avoir avec ces ados. Et je crois que bah, ce livre, il s'adresse forcément à toute personne euh, intéressée par ce, ces adolescents-là, et entre autres, les gens qui nous adressent, ces jeunes, c'est-à-dire soit les éducateurs, soit les assistantes sociales, voire les juges pour enfants il enfin, ne faut quand même pas oublier que si on est sollicité, c'est que on espère qu'à terme, puisque l'accueil dure un certain temps, on espère qu'à terme, il y aura des modifications d'un comportement, un épanouissement, une réinsertion potentielle d'un jeune qui était en dérive pour X raisons. C'est quand même pour cette raison-là que les jeunes nous sont adressés. Il ne faut quand même pas le perdre de vue. Pourquoi ce titre et pourquoi ce sous-titre énigmatique Tout d'abord le titre, l'effet cheval pour grandir. Je crois effectivement que euh, les jeunes ne sont adressés parce qu'il y a des chevaux, parce qu'il y a éventuellement une formation autour des métiers du cheval. Et c'est simplement peut-être la première indication. Maintenant, ce qu'ils ne savent pas ou ce qu'ils savent éventuellement, c'est qu'ils vont vivre en famille. Et donc euh, le deuxième effet, ce sera l'effet famille justement ou l'effet qui se coule, puisqu'il y a un double effet. Euh, et donc, ils passeront, j'allais dire, de l'animalité à l'humanité. Et c'est ça qui nous semble le plus important, de cette identification, euh, ou ce rapport très particulier avec un cheval, pour reconnaître petit à petit les humains. Moi j'ai envie de dire que le mot chabrak, est, euh, tu le passes sous le silence, mais peut-être il faut, faut l'expliquer rapidement, le mot chabrak c'est quand même un terme cheval expressément, Hein, c'est un, un tapis de sel, euh, voilà. Donc c'est le premier sens littéral de la structure. Après, bien évidemment, il y a tous les effets euh, que, tu, que tu développes et qu'on développe euh, ultérieurement. Alors pour reprendre tout cela, je crois qu'il y a une jeune fille qui nous a expliqué un jour tout à fait ce qu'elle a vécu. Elle est arrivée en nous disant, j'aime les chevaux mais j'aime pas les adultes. Et elle est repartie trois ans après en disant « Vous êtes ma famille de cœur, vous m'avez fait vous aimer par le cheval. » Et je crois que c'est tout à fait bien résumé la façon dont on peut vivre à la chambre. Maintenant, au niveau de, du sous-titre proprement dit, euh, « Ombre d'ado et lieu de rêve », je crois qu'il fait appel à plusieurs choses. D'abord à des souvenirs, puis avec une façon de vivre. Euh, Ombre d'ado, bah, ça fait un peu penser à Traces d'être et Bâtisse d'ombre de Deligny bien que euh, on pourrait plus penser à un titre de Deligny de ses, de ses débuts qui s'appelle Graines de Crapule euh, Ensuite de ça, pourquoi des ombres C'est parce qu'ils ont aussi euh, suivi toute notre vie, j'allais dire c'est notre vie en noir et blanc donc c'est notre vie avec eux pendant euh, plus de 30 ans Maintenant, euh, c'est vrai que lieu de rêve, le lieu c'est d'abord ce que nous sommes, puisque administrativement nous sommes un lieu de vie et d'accueil, un LVA comme on dit, euh, que le lieu c'est aussi euh, la petite rivière qui coule en bas de chez nous, et où il faut passer le pont, je crois que c'est aussi un clin d'œil, et euh, le lieu de rêve, bah, rêve c'est l'anagramme de ce verre, donc euh, verre étant le hameau dans lequel on vit. Donc ça aussi, c'est important. Maintenant, c'est un accueil, hein, le lieu d'accueil, et c'est bien d'accueil dont il s'agit, euh, savoir accueillir les ados, euh, parce que lieu de vie, la vie, il y en a partout, mais euh, de l'accueil, c'est autre chose. Voilà. J'ai envie de dire que tous les jeux de mots euh, autour du rêve, ce vers, rêve, etc., euh, en lisant le livre, vous verrez que ça ponctue absolument euh, toute l'écriture. Et on termine sur la célèbre, célèbre phrase de Saint-Exupéry, « Vis ta vie comme un rêve et fais de ta vie une réalité ».